Et si on essayait le mode de vie zéro déchet Pour en parler, je vous propose de partir à la rencontre des deux cofondatrices du Petit Pot, une épicerie basée en plein centre d'Avignon, où l'on trouve des produits sans emballage, en vrac, locaux et bio. Comme elles sont deux, il y aura donc deux rencontres d'esperluette la première que vous écoutez ici, c'est Céline Laplanche qui nous explique son parcours avant ce projet fou, son apprentissage du métier de commerçante et comment le zéro déchet casse les codes des clients et de leurs voisins commerçants. Bonne écoute Alors, je, je m'appelle Céline Laplanche, j'ai 30 ans et je tiens en co-gérance, je suis co-créatrice du Petit Pot depuis maintenant un an quatre mois. Et j'ai créé le petit pot avec Marjorie Cousin qui est mon associé et surtout ma belle-sœur dans la vie. C'est une vraie histoire de famille puisque moi je, je suis avec son frère depuis quelques années maintenant et, et voilà, on travaille en famille et plus que ça, notre biscutière aussi et notre belle-sœur, c'est une vraie histoire de famille en fait. Marjorie et moi on se connaissait à Noël et aux anniversaires, on se rencontrait aux réunions de famille euh, elle avait sa vie, j'avais la mienne et pas plus. Et puis un beau jour, en fait, on s'est euh, rencontrés à un croisement de nos vies. Enfin, on s'est re-rencontrés en tout cas à un croisement de nos vies où, euh, où elle avait ce projet-là euh, projet qui était un petit peu encore euh, enfoui en elle, où elle avait commencé euh, sa vie dans le zéro déchet euh, depuis quelques années et elle avait nulle part où consommer. Elle avait vraiment envie d'un de faire quelque chose aussi qui avait du sens, elle avait un peu envie de changer de vie. Et moi, à ce moment-là, euh, j'avais déjà complètement changé de vie puisque j'étais en voyage depuis deux ans en Asie. Et je venais de rentrer, m'installer dans le Sud à ce moment-là, euh, sachant deux choses. Euh, je voulais monter ma propre boîte et je voulais bosser dans l'écologie. Alors, ça m'avançait pas à grand-chose de savoir ça. J'ai passé deux ans à me dire, mais avec ça, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je crée J'avais plein d'idées et qui étaient toujours des idées associatives qui ne me jamais d'argent. Donc c'est sympa, c'est super, mais il a un moment donné, il faut gagner sa vie. Donc je suis rentrée de voyage un peu, euh, un peu perplexe face à tout ça, en me disant « Bon, bah, et maintenant, qu'est-ce que je fais Je rentre, il faut que je travaille. » Et puis elle est arrivée avec sa petite idée, en me disant « Tiens, moi je ferais bien ça, mais je le ferais pas toute seule. » Elle me dit « Bah, qu qu'est-ce t'en dis ?» Et j'ai dit « Bah, allez, banco, on y va, et c'est parti. » Le voyage en Asie, c'était un concours de circonstances et c'était aussi un chemin et quelque chose que je voulais absolument faire. Euh, avant, je travaillais en tant que rédactrice dans une agence de pub, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, et un beau jour, j'en ai, eu... ai eu un peu marre, pas de mon métier, mais plutôt de, des choses que je vendais et à qui je les vendais. Je travaillais des entre... avec des entreprises pour des entreprises qui n'étaient pas forcément euh, dans mes valeurs. Donc euh, l'occasion a fait que j'ai pu, euh, pu tout plaquer euh, avec Antoine, donc mon conjoint, et on a décidé de partir euh, voyager deux ans pour un peu prendre du recul face à tout ça parce qu'on avait très envie de voyager et que c'était un peu le moment où jamais, c'est ce qu'on se dit souvent quand on a un peu moins de 30 ans et qu'on n'a pas d'enfants. Et voilà, et on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire non plus tous les deux. Et on s'est dit, allons, euh, allons réfléchir euh, ailleurs, dans une autre culture. Ça nous a apporté des milliards de choses, c'est hyper enrichissant. Euh, moi, ça m'a renforcé dans mes valeurs écologiques. Je, je les avais déjà, mais d'être là-bas, c'est euh, encore plus flagrant parce qu'on parce qu voit des endroits magnifiques, on visite des lieux qui sont absolument incroyables. Et en fait, tout est gâché par, par des déchets absolument partout, quoi, de l'Himalaya à partout c'est euh, voilà, assez, euh, assez triste en fait, de voir ça. donc On se dit qu'on a envie d'agir, qu'on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas bien quoi. Et puis au bout d'un moment, euh, le voyage et en sac à dos, c'est super, mais euh, c'est fatigant. <rire> en fait, ce n'est pas du tout des vacances, ce n'est pas reposant. Au bout de deux ans, on n'en pouvait plus. Et on a eu aussi envie de rentrer euh, parce qu'en Asie, on se sent très vite impuissant parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre pays qu'on a envie de faire des choses, mais finalement, on ne peut pas faire grand-chose de là où on est, donc on a décidé de rentrer en France et de faire quelque chose qui avait du sens et à commencer par chez nous. La transition quand on passe de deux ans à, être, euh, à se lever tous les matins et à se dire « Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui euh, ?» à devoir aller euh, travailler intensément, etc. elle n'est euh, pas évidente, ce n'est euh, pas du tout la même vie. Mais on est content d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si on le referait aujourd'hui. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le referait pas aujourd'hui. Mais on ne se dit pas qu'on ne le refera jamais. Mais aujourd'hui, on est dans une période dans notre vie où, où on, on, on se souvient encore de la fatigue en fait, de ce voyage. Et je crois que ce voyage a été plus fatigant que ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Psychologiquement, c'est. Euh... C'est plus dur en fait, c'est complètement fou de dire ça, les gens de se dire non mais ça va elle est en vacances pendant deux ans et elle ose te dire que créer sa boîte c'est plus facile que d'être en vacances. Oui <rire> en fait, ouais bah ouais parce que, euh, parce que pour le coup euh, le, la, la peur du lendemain, la peur de pas, de pas savoir où on dort, de pas savoir quoi faire, ni où on est, ni avec qui, t'es vraiment dans l'inconnu tout le temps alors en fait, alors que quand tu crées ta boîte t'es dans un inconnu connu. Tu vois, t'as des gens autour de toi pour t'aider contre la même culture, contre l'expérience. T'es pas seul en fait, t'es pas seul. T'as l'impression que t'es seul mais tu l'es pas du tout, t'as plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider. En voyage, t'es seul, face à toi-même et oui, face à tes angoisses et tout ça. Donc non finalement, l'entrepreneuriat, ça va. Alors, entre le moment où elle me parle de son projet et le moment où on se décide de se lancer là-dedans à fond, ça allait très vite. En fait, il y a eu euh, quelques mois, moi j'ai débarqué donc, en juillet 2016 à Avignon et euh, le temps de regarder un peu si le projet était viable, de faire une mini petite étude de marché, etc. Euh, ce qui est un peu dans mon avantage vu que je viens de la communication, et ça c'était des choses que j'avais évidemment déjà faites maintes et maintes fois, donc facile. Donc j'ai commencé à regarder ce que c'était avec les épiceries zéro déchet, etc. Moi, ce n'était pas quelque chose que je connaissais j'en avais pratiquement jamais entendu parler, c'était un milieu que je ne connaissais pas donc je me suis renseignée là-dessus. Une fois que j'ai vu qu'effectivement c'était un truc génial, qu'il y avait du potentiel, qu'il n'y en avait pas à Avignon et qu'en plus on pouvait vraiment en faire une vraie entreprise et, et, et au-delà de ça un, un porte-parole en fait. Du coup je me suis, je me suis dit et j'ai dit à Marjo surtout allez Banco maintenant on y va mais par contre il faut que tu lâches ton, tra ton travail. <rire> il faut, euh, faut se lancer, il faut se jeter de la falaise et, euh, et bingo Et je crois que du coup, elle a, elle a arrêté en octobre ou novembre. À peu près, ouais, je crois que c'est ça. Et, euh, et une fois qu'elle avait quitté son travail, on a pu s'y mettre toutes les deux à fond. Pendant huit mois, à sillonner les routes à la recherche de petits producteurs, chercher un local, etc. Et tout ça pour arriver jusqu'au mois d'avril où on a enfin signé le bail commercial de ce local qu'on a mis du temps à trouver. Mais voilà, donc en tout et pour tout, il a dû se passer un peu moins d'un an entre les tout-prémices où on commençait à à peine oser parler de, de, de notre idée de création d'entreprise, à peine oser en parler autour de nous, à la concrétisation, à l'ouverture des portes. Il y a eu allez, 10 mois, 11 mois peut-être, et paraît-il que c'est rapide. <rire> On était motivés <rire> L'envie de créer une entreprise, ça, c'est euh, depuis toujours. Je pense que depuis vraiment que j'ai 8 ans, je dis qu'un jour, j'aurai ma boîte. Et, et en plus, je voulais avoir ma boîte avant 30 ans. C'est bon, c'est fait. Il euh, y a un investissement en temps, c'est sûr. Indéniable. Euh, L'investissement financier, il est... Euh... En fait, il est moins important que ce que j'aurais cru. En fait, euh, on, on se dit, enfin on se dit ou je me dis, je sais pas, peu importe, mais que euh, créer, une, créer une entreprise, surtout un local commercial, il faut énormément d'argent euh, parce, que, parce que tout ça coûte très cher, etc. Euh, mais en fait, il y a des banques <rire> qui existent. <rire> c'est un concept que, que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui des fois est génial, c'est qu'ils vous prêtent de l'argent, en fait et sans apport, et sans, sans vraiment grand chose. Donc, ça, c'est génial. On a pu faire un apport, un apport, un prêt, pardon, avec un taux intéressant. On a mis un petit peu d'argent toutes les deux, mais, mais vraiment pas grand chose. On a un peu monté cette boîte avec 5000 euros. Quoi. Et, et voilà, et ça a marché. Donc, c'est incroyable. Mais. Euh, apport financier, voilà, pas tant que ça, à part la banque, mais ça, euh, c'est normal. Vous lui donner des garanties, des choses, et, euh, et c'est tout, non, pas, pas tant. L'argent personnel qu'on a apporté nous a permis, effectivement, uniquement à avoir le stock. Puisque la banque, en fait, elle prête, euh, elle prête les meubles, elle prête tout ce qu'il faut pour le mur, en fait, tout ce qu'on pourrait lui rembourser s'il y avait un problème. Mais elle ne prête pas d'argent pour tout ce qui va être alimentaire, stock, etc. Donc ça, c'était de notre poche. Alors là, tu vois le magasin aujourd'hui, mais il euh, y avait... Euh, je pense à peu près 75% de choses en moins quand on a ouvert, avec notre petit budget. Euh, on a acheté ce qu'on a pu et on a ouvert euh, la boutique voilà, avec les petits indispensables, les chocolats, les pâtes, les choses comme ça, où il y avait trois fois moins de choix effectivement. Et puis petit à petit, euh, on a réinvesti à chaque fois dans le stock et ça fait un an et demi qu'on réinvestit dans le stock en permanence. Moi, mon, mon, mon comportement zéro déchet, si je peux dire, euh, il a évolué. Et en même, en même temps, c'était très marrant parce que quand je suis rentrée d'Asie, euh, le jour où je suis rentrée, on a voulu aller manger. On avait faim, on est rentré dans un supermarché et je suis sortie et j'ai rien trouvé à manger. En fait, après deux ans où juste on mange forcément local, on mange forcément sans emballage parce que tout est dans des sacs de riz, dans des... enfin, on prend directement en fait ce qu'il y a à prendre. Et j'ai rien trouvé à manger dans le supermarché, je suis partie manger des légumes et du riz au chinois. Bon. Voilà, et de là, euh, c'est vraiment à mon retour en France où je me suis rendue compte qu'on avait un excédent de, de, de plastique et d'emballage de fou. Ça m'a vraiment fait un choc. Alors, est-ce que j'ai changé mes habitudes En fait, j'en avais plus en rentrant. J'avais plus de maison, j'avais plus rien, donc j'avais pas d'habitude. À peine arrivée, on voyait Marjorie qui nous a plongé dans son mode de vie hyper rapidement, qui, moi, me parlait forcément, puisqu'effectivement, j'étais choquée de ce que je voyais. Et du coup, j'ai pu euh, tout mettre en place en fait, pour, euh, pour consommer zéro déchet à partir du moment où j'ai eu mon appartement, etc. Et du coup, ça a été... Euh... Une transition hyper facile pour moi. J'ai pas eu à faire tout ce qui va être le vidage de sa maison, etc. Ce qu'on fait en général. Je suis arrivée, j'avais rien, donc je repartais de zéro, j'avais plus qu'à me lancer et du coup ça a été facile. Le conseil que, que je pourrais donner aux gens qui ont envie de se lancer dans le zéro déchet, enfin qui ont surtout envie de réduire euh, leurs emballages, euh, c'est d'y aller petit à petit. Il n'y a pas. Enfin, si, quand je dis il n'y a pas d'urgence, oui. Il y a une urgence écologique, évidemment, mais. Euh, mais on n'est pas à quelques mois près et euh, la, le, le déclic, en fait, on, on peut dire qu'on aurait pu se le faire il y a six mois, mais on aurait pu se le faire six mois plus tard aussi. Donc, on peut utiliser ce temps là euh, pour le faire petit à petit et au lieu de faire du gaspillage et de se dire « je jette tout ce qu'il y a dans ma salle de bain, euh, mon shampoing, il n'est pas bon, etc. » et je bazarde tout, plutôt finir ce qu'on a <rire> et racheter uniquement ce dont on a besoin et sans emballage, évidemment mais vraiment y aller petit à petit commencer par une pièce de la maison euh, la salle de bain ça peut être la cuisine peu importe mais euh, tout faire d'un coup je pense que c'est euh, beaucoup et c'est trop et c'est surtout trop décourageant et c'est pas l'intérêt de se décourager alors que quand on y va petit à petit et qu'on regarde derrière soi on se rend compte qu'on peut pas faire demi tour en fait c'est euh, on est fier de ce qu'on fait et on est on... non on est fier de ce qu'on fait on veut pas on veut pas aller en arrière et on peut pas ce serait euh... Ce serait une, une, une entorse à la règle, à l'écologie, et ce serait, ce serait pas cool. Et je crois que ça, ça, ça nous fait plaisir aussi, euh, ça fait plaisir aux gens de, de consommer mieux. Et pour leur santé, euh, et pour sa maison, ça fait une jolie maison aussi, une maison zéro déchet. C'est pas très joli le plastique dans sa maison en vrai. t'as <rire> des encombres, c'est joli, c'est simple, ça fait des, des maisons plus belles et plus saines. C'est des, des sujets aussi qui peuvent parfois être, être drôles. Quand on parle sur des sujets où on va parler de la cup et des serviettes hygiéniques lavables, on se marre bien. On passe des beaux moments avec les clients, c'est-à-dire qu'on casse un peu les tabous, les sujets tabous, et on se dit bon, on y va, bon, on en parle. Et, et en fait, c'est drôle et c'est génial. Il y a tellement de choses que j'avais pas anticipées avant. Les gens, enfin les clients, prennent de l'énergie, c'est sûr, parce que c'est un échange permanent dont j'avais pas forcément l'habitude, dont j'avais même pas du tout l'habitude dans mon ancien métier, où en tant que rédactrice on travaille un peu, pas tout seul, mais en tout cas en petit groupe, derrière son ordinateur et on ne demande rien à personne. C'est un grand changement pour moi de devoir me confronter en fait directement aux gens, parce que... Parce que d'habitude, ce que je raconte, je l'écris. Et il y a toujours un papier, plus une agence, plus une entreprise, et plein d'intermédiaires avant que ça arrive au consommateur qui ne saura jamais que c'est moi qui l'ai écrit. Là, c'est du direct. Euh, c'est euh, fatigant, c'était fatigant psychologiquement, en tout cas euh, au départ. Ça a été un moment d'adaptation un peu euh, dur pour moi où je rentrais chez moi le soir complètement euh, lessivée en fait, de tout ce que les gens... Euh, J'étais une vraie éponge face aux questions des gens, face aussi à la... aux besoins. En fait, un commerçant, et notamment un commerçant de proximité, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de ses clients et les gens sont en recherche de liens sociaux. S'ils ne vont pas dans un supermarché, c'est aussi parce qu'ils en ont marre de payer à une espèce de caisse robot automatique où ils ne voient plus personne. En fait, ils ont besoin de, de retrouver de l'humain. Donc je suis là derrière mon comptoir, je suis un humain et donc les gens vont, vont parler et vont aussi quelque part, il y a un petit côté, il y a un petit côté psychologue finalement dans ce métier. Euh, je n'ai pas choisi d'être psychologue je, pour une raison extrêmement simple, c'est que je suis une éponge vivante et je ne suis pas capable de gérer ça. Euh, Aujourd'hui j'apprends en fait à gérer ça parce qu'on parce qu discute avec les autres commerçants qui sont là depuis 20 ans et qui te disent mais c'est normal, il faut que tu apprennes à juste mettre une barrière. Entre eux, euh, voilà, toi et les gens, toi et les clients, et il faut aussi apprendre à se préserver, qui était quelque chose que je ne faisais pas forcément au début. Maintenant, mieux. Je ne dis pas que c'est parfait. Je rentre aussi des fois chez moi très très fatiguée par des histoires que j'ai entendues. Mais voilà, j'apprends. Euh, en fait, c'est un vrai métier qui s'apprend. Et euh, pas simplement dans, dans, dans le technique, dans, le... dans faire euh, tourner la machine. En fait, c'est aussi vraiment euh, émotionnellement et humainement un métier qui s'apprend. Il est marrant l'impact sur les commerçants parce que. Mais c'est normal, c'est plus facile de changer euh, ses habitudes dans sa vie privée euh, que de les changer au quotidien dans son travail, notamment quand on est commerçant et encore plus quand on est restaurateur. Faire du zéro déchet en tant que restaurateur, c'est un peu la croix et la bannière. Mais finalement... À force de nous voir, à force euh, peut-être qu'on leur rabat les oreilles euh, <rire> avec nos idéaux euh, écolo machin, euh, ça finit par euh, rentrer par et euh, moi, je suis juste trop fière et trop contente quand je vois que le Potard, le restaurant d'en face, euh, ils ont euh, arrêté les pailles. Et en fait, elle se faisait, euh, la patronne se faisait toute une montagne en se disant « mais oh, J'aimerais arrêter, arrêter les pailles parce qu'elle a personnellement une vraie conscience écologique. » Mais elle se disait, si j'arrête les pailles, les gens vont me demander, etc. On va... Et en fait, elle a décidé de les arrêter au moins pour les adultes. Depuis, ça fait trois mois, personne ne lui a demandé une paille. Donc comme quoi, on se fait beaucoup de montagnes pour pas mal de choses. Et, euh... et finalement, les commerçants sont très, euh... sont très accueillants. Alors après, c'est très... Euh... C'est comme, comme les voisins dans un immeuble, on connaît son voisin de palier, on ne connaît pas forcément celui du 30e étage. Ici, c'est pareil, on connaît nos voisins de la place. Trois rues plus loin, je ne les connais pas. Un peu plus d'un an après l'ouverture, il y a eu des galères, mais ce n'est pas des regrets. Les galères, elles étaient là parce qu'elles devaient être là. On a galéré à trouver un local, on galère toujours à trouver comment pousser les murs, on galère avec certains produits qu'on ne trouve pas. Euh, on galère encore avec la gestion de l'entreprise aussi, parce qu'il y a la partie commerce, mais il y a la partie euh, entreprise aussi. Euh, mais en même temps, ce n'est pas grave. Enfin, moi, moi j'adore galérer parce que quand on galère, on apprend. Et, euh, et j'adore ça, si j'avais pu ne jamais quitter l'école et y rester toute ma vie, j'y serais restée. Donc c'est pas grave. Si je devais avoir un regret, un seul, ce serait celui de ne pas s'être fait à confiance au départ. On apprend aujourd'hui maintenant à se faire confiance et surtout à écouter notre instinct. Et ce qu'on n'osait pas faire au tout début, et donc on sait. On s'est assez laissé au départ euh, embarquer par les gens qui nous disaient noirs, puis ensuite par les gens qui nous disaient blancs, et le dernier qui parlait était celui qui avait raison. On s'est pas mal fait balader comme ça, pour ensuite se rendre compte en fait que finalement, il n'y avait que nous qui avions raison au départ, et qu'on aurait dû s'écouter. Et, euh, et effectivement, l'instinct, c'est un truc auquel je crois, et auquel je crois de plus en plus. Et ça c'est euh, ça s'est révélé vrai à chaque fois pour Marjo et moi, c'est mince. On écoute notre instinct, notre, notre premier sentiment et notre premier truc. Ce serait mon seul regret. On aurait dû dès le départ se faire confiance et peut-être qu'on serait allé encore dix fois plus haut et dix fois plus vite et... Mais c'est pas grave, maintenant on le sait. Donc maintenant on apprend à se faire confiance aussi, euh, aussi là-dessus. Des fois j'ai peur. <rire> des fois je fais des cauchemars la nuit et je me dis que tout le monde s'en fout en fait et que moi je crois que les gens s'en foutent pas parce que je vis dans mon microcosme avec des clients qui sont comme moi et que des gens qui sont comme moi autour de moi mais peut-être que je me fais juste des doux rêves et qu'en fait tout le monde s'en fout <rire> sais pas. nous on sème la petite graine là où on peut la semer et après l'idée c'est de c'est de voir ce qui se passe. Après, on adorait faire partie du, euh, de l'association des commerçants et euh, d'arriver à créer des événements euh, complètement écologiques et zéro déchet. Ça, je crois que c'est un peu notre, notre objectif de l'année 2019 en secret. Mon <rire> esperluette bon, bon, du moment, ma petite inspiration, c'est un bouquin que j'ai commencé hier que je ne peux plus m'arrêter. Euh, ça s'appelle Chaos. C'est Hector Matisse qui l'a écrit. Alors Hector Matisse, c'est un... un jeune petit euh, padawan qui a euh, même pas 30 ans, qui a 25 ans. C'est son premier roman. Il a euh, une urgence d'écrire qui est absolument magnifique. Il n'est pas du tout écrivain à la base. Il fait de la communication. Voilà, et, et, <rire> il sort à peine de l'école. Euh, il est slameur à ses heures perdues. C'est un très très bon slameur. Et, mais il écrit depuis toujours et là il vient de sortir son premier bouquin, tout, tout plein d'urgence et tout feu tout flemme qu'il est. Son bouquin se dit d'une traite, il est juste euh, incroyable, d'urgence de vie, d'urgence de mort, d'urgence de passion et euh, je, je conseille vraiment de le lire. Il est prometteur, jeune garçon sauver la planète c'est important juste faut donner l'exemple en fait il faut pas dire aux autres quoi faire parce que ça ça marche pas euh, il faut juste faire et en vrai il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas et quand on voit à quel point ça fonctionne sur les enfants les enfants qu'entre 4 et 10 ans moi je, je vois tous les parents qui me disent oh, c'est incroyable à quel point mon enfant il comprend tout du zéro déchet et tout oui parce qu'en fait c'est un jeu d'enfant c'est simple si on veut sauver l'humanité si on veut sauver la planète il suffit à nous d'en prendre soin. C'est très simple, un gamin de 3 ans peut le comprendre, donc je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le comprendre. Et surtout, il euh, ne faut jamais avoir peur d'entreprendre. Une fois que c'est fait, on se dit oh finalement, c'est plus facile. Il n'y a pas de montagne, il n'y a que des tout petits obstacles, un à un, qu'il faut, euh, qu faut gravir et puis ça, ça se fait. Le chemin est juste long et un peu sinueux, mais ce n'est pas, pas un truc impossible. Ça se fait, tout le monde peut le faire. Parce que ça apporte une liberté qui est juste, qui est juste incroyable de, de pouvoir faire ce qu'on veut, de créer son propre projet et, euh, et de pouvoir en être fier. C'est génial. Merci Céline d'avoir partagé avec Esperluette ta vision de l'écologie. Un vrai jeu d'enfant comme tu dis. Et comme tous les enfants, il faut ne pas trop se poser de questions et apprendre à son rythme. J'espère que cette première interview vous aura donné envie de jouer et de découvrir ce nouveau mode de vie. Pour en avoir encore plus envie, foncez à écouter l'interview de Marjorie, la deuxième cofondatrice du Petit Pot. Si vous êtes convaincu, partagez, commentez, essayez, parlez-en. Ce sera votre manière également de soutenir notre podcast. À une prochaine, on l'espère, luette évidemment